Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Radio Radar, émission numéro 15. Nous sommes au Café de Jazet, tout près de la, rép... de la Place de la République. Et je passe le micro au docteur Roger Nimot, président de la Place de la République. Bon, bah, on est le 4 mai. On est malheureusement entre les deux tours nauséabondes et des déchéances pestilentielles. Et on va attaquer euh, notre émission avec euh, le texte de Pierre Mérychkovski. Situation 8 Terre. Lui, elle vient de recevoir sa déclaration d'impôt. Lui, l'autre, la concierge de l'immeuble a déposé sous son paillasson la déclaration d'impôt qui lui a été envoyée l'avant-veille par le trésor public du 34e arrondissement de la ville. Elle, nous n'avons pas de concierge dans l'immeuble. Lui, l'autre, je n'ai jamais dit que la copropriété était assez riche pour se payer une concierge. Elle, je ne suis pas copropriétaire. Lui, je connais la loi. Lui, l'autre, « Je n'ai jamais dit que tu étais copropriétaire du studio que tu as laissé en indivision le beau-père de ta grand-mère. » Lui, « Le versement d'une pension d'adulte handicapé exonère ce bénéficiaire de la taxe d'habitation. » Elle, « Tire-toi, tire-toi » Elle, « Tire-toi, tire-toi, tire-toi, tire-toi Mais qu'est-ce que tu attends pour te tirer Tire-toi, tire-toi » tire -toi, tire -toi. Lui, « Tu ne dois donc aucun impôt à l'administration fiscale ?» Puisque tu n'as pas le droit de travailler, étant retenu adulte handicapé, inapte au travail, par le psy, de la sécurité sociale, tous les six mois. Elle, tire-toi, tire-toi, tire-toi, tire-toi, ta gueule Oui, l'autre, je m'en vais. Elle, tire-toi, tire-toi, tire-toi, tout de suite, t'entends, tire-toi, tire-toi, tire-toi, tire-toi, tout de suite. Lui, je suis désolé, je voulais pas foutre la pagaille, bordel, dans votre cour. Lui, l'autre, je m'en vais tout de suite. Elle, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Oui, elle, tu ne m'aimes pas, tu ne m'aimes pas, le le tu ne m'aimes pas. Pas, ai pas. Pas. pas. Lui, non, je m'en vais tout de suite. Elle, il ne m'aime pas. Dis, oui. Sinon, je crois que la loi autorise, dans une certaine mesure, à lancer un financement participatif sur les réseaux sociaux pour payer une partie raisonnable de ses impôts. Mais je ne suis pas juriste. Lui l'autre, ça veut dire quoi aimer. Lui l'autre, ça veut dire quoi baiser. Elle, j'ai plus envie de baiser. Lui l'autre, t'as plus envie de baiser? Elle, tu vas dormir dehors, je m'en fous. Je m'en fous que tu dormes dehors. Tu trouves ça normal qu'un homme et une femme dansent dans le même lit et qu'ils ne se touchent pas plus depuis deux ans et trois mois et six jours? Lui non. Lui non, c'est pas normal. Lui l'autre, je m'en vais. Lui l'autre, je m'en vais tout de suite. Elle. Tu vas dormir dehors Oui. Demain, je bosse. Tu comprends Je bosse. Elle. Dans ce cas, rends-moi les 34 euros que j'ai payés pour ton abonnement internet, Félix Potin. Oui, Félix Potin a déposé le bilan. Elle. <rire> tu vas dormir dehors Oui, l'autre. Je bosse demain Demain, je bosse. Oui. C'est vrai que c'est pas marrant de devoir répondre aux impôts alors qu'on ne doit rien payer aux impôts. Elle. Tu peux plus louer la chambre que tu louais le dimanche à Villers-Cotterets, près de chez les Cimentiers Oui. J'aimerais bien aller faire un tour à Bilar Cotteret. Lui, l'autre. Nous sommes enfermés dans notre corps. C'est cela que Christ a voulu dire sur la croix. Lui, l'autre. Je n'ai jamais pu mettre une kippa sur ma tête, ça m'angoisse. Elle, il va dormir dehors. Un jour, j'ai dû mettre une kippa sur la tête pour faire plaisir à un ami. Enfin, je ne sais pas si c'était un ami qui enterrait son père. Lui, t'as pas une bière. Lui, l'autre. Peut-être que nous devrions tous dormir dehors. Nous pourrions ainsi créer d'autres liens. Aux états unis à New York, un il y a nuit des de gens boue, qui de vivent dans des caves. Ils dehors. ne sortent que la nuit et vivent dans les caves. Peut-être qu'ils mangent des nouilles, je ne dis pas ça pour rire. Parce que je n'ai pas envie d'être responsable de votre séparation. Nous aime bien tous les deux. Simplement, je ne veux pas que tu viennes dormir chez moi. En fait, dans l'appartement que m'a laissé mon arrière-grand-mère, parce que je ne veux pas te faire un enfant. Et ma mère m'a dit qu'en plus, si j'étais propriétaire en titre de mon appartement, la femme qui vivrait avec moi gagnerait un gosse et un appartement. Et mon père n'a aucune envie que je revienne habiter chez sa femme, qui est aussi ma mère. C'est marrant, non Ah ah ah. Lui, oui, l'autre. Oui, c'est marrant. Elle. Merci. C'est très gentil. J'ai une maison. Je n'ai pas besoin de dormir chez toi. Lui, l'autre. Je descends acheter des bières. Elle, tu reviendras. Dis, tu reviendras. Lui, tu vas revenir. Lui, tu ne me serres pas la main avant de partir pour que tu reviennes. Lui, l'autre. Non. Lui, l'autre. Je ne te serre pas la main. Elle, tu vas revenir. Revenir. Revenir. Revenir. Quand Quand Quand Quand Quand Quand Quand Quand Quand Quand Quand Voilà, c'est libre. Merci. Merci. C'est Oui, c'est un quand et, mais où est quand comme, euh, comme dirait Raymond Devos, où est quand À l'école Lacan. À l'école Lacan, peut-être. À l'école Lacan Oui, peut-être. Aujourd'hui, on a décidé d'être totalement en roue libre, parce que la majorité des médias, tout est programmé, on programme des, des débats, c'est creux, c'est vide, donc on, on peut descendre plus bas, il y a l'appel, on creuse. Et nous, on a décidé de faire du plein, mais du plein sans programme. Donc on va faire un carton plein sans programme okay. et okay. chacun son tour, on va oui, pouvoir s'exprimer parce que c'est un peu le but de l'opération. Bon. Parce que à nouveau, à nouveau euh, euh, on, on est là et je tiens à le rappeler Allô. parce qu'il y a toujours quatre oui, jeunes je qui sont dans le pouvoir de la mort. Et je viens après pour apporter le pain. Il est important de, de ne pas les oublier hein. parce que moi j'ai cru comprendre, comprendre que Macron s'était exprimé dans les médias et qu'il avait sorti, euh, qu'on vend, on avait vendu assez peu de choses à l'Arabie Saoudite. Alors moi je veux être Macron. Alors que l'Arabie Saoudite est le principal client alors, lui, facho. au niveau, moi, au niveau des armes euh, avec la, la France. Donc la France équilibre sa balance commerciale en vendant des armes qui notamment bombardent le pays le plus pauvre du monde, le Yémen. Et donc c'est très important de le signaler de la même manière que Mélenchon s'est réjoui qu'on vende des sous-marins anaérobiques à la Fédération Australienne. Euh, qui pas... Oui, est... Ah, euh, et surtout, et surtout ah, je... À... voilà. Je voudrais dire oui, quelque fraude. chose sur l'Arabie Saoudite. Eh ben vas-y, tiens. Alors, c'était le, le 10 décembre alors, 2015. Bon, il faut préciser un truc, excuse-moi. Il faut préciser un truc hyper important, ça c'est François, et il a dit qu'il passait en coup de vent. Alors le vent, c'est combien C'est quoi, quoi le coup du vent Ça dépend quel bon vent m'amène. D'accord. Voilà. Et en fait, c'est Patrice et Adam et François et Luc. Ah d'accord. Adam, ah, ah, Luc aussi. À Luc. Luc. Oui, oui, Luc. Ah, Luc. Oui, oui. Ah, Luc. Alors donc... Et pas Jean-Luc Jean-Luc, c'est toi, Godard euh, donc le 10 décembre 2015 j'ai donné une conférence de presse au Bourget un appel sur les droits de l'homme au nom de nos droits et le 12 décembre il y a l'accord de Paris la COP 21 et je vois que les, les droits de l'homme sont plus présents et on me dit c'est Obama et Bruxelles qui ont mis la pression parce qu'ils avaient peur d'un mouvement qui a trop insisté sur les droits de l'homme en janvier je vais voir le coordinateur de la COP 22 Drissel Yazami au Maroc je lui raconte ça, il me dit mais non tu n'y es pas du tout la négociatrice française on la connaît." Le Lucas Makan lui ont dit, la dernière nuit, l'Arabie Saoudite a mis la pression sur la France pour que le paragraphe sur les droits de l'homme, qui était une référence morale pour les 30 années qui viennent, pour un accord international, saute. Il n'y avait pas un mot sur la base saoudite, mais c'était trop pour les Saoudiens. Et on a cédé pour quelques contrats de plus, quelques peut-être chômeurs de moins, on voit que non. On a enlevé les droits de l'homme comme valeur de La patrie des droits de l'homme faire ça. Oui, mais moi j'avais appelé à boycott, 20, boycott 21. Ouais. Donc euh, je boycotte complètement les conférences intergouvernementales parce que j'estime que justement, les peuples sont assassinés par les gouvernements, par les États, voilà. et, par, et, et par les conférences. Et par les conférences intergouvernementales. Les conférences, et, alors, voilà. tout et, tout conférences. et du coup, un jour, je prends le bateau qui brombe l'île et je vois le drapeau français qui flotte, je m'éloigne du continent. Et j'ai... J'écris un texto que je peux lire Oui, bien sûr, bien sûr. Ça s'appelle Dure France. Non, non c'est pas Saint-Adèle. Non, Saint-Adèle, on, on lui a donné. Parle fort parce qu'il y a beaucoup d'embrasses. Au revoir ou adieu, chère France, incontinente en son continent. Dure France, tu pisses à l'arrêt de, de tes nobles principes à plus d'un titre. Les temps qui courent ne te font pas honneur dès que l'on s'éloigne un temps soit peu, de vraies gloires surgissent à l'instant même parce qu'à l'horizon il y avait des gloires sur Sozon, sur le port de Sozon, des rayons du soleil dans l'océan à l'instant même au point que tout à l'heure ce sera de loin Camer, je contemplerai non plus l'aube d'une nouvelle vie commencée il y a près de trois ans et de ton rivage mais le crépuscule de ces dieux minables ou de ces mauvais diables qui semblent tous deux unis pour hanter ton désormais sordide sillage ton nouveau visage ne se reflètera jamais sur l'écume de mon océan révolté. Je t'aimais, c'est fini. Par la faute de quelques rastaquaires bardés d'arrivistes certitudes et de mépris des gens de peu. Ici, je le promets, je n'aurai de répit depuis mon île, entre guillemets, de l'île, ou de plus loin encore, tant que prévaudront sur cette terre la guerre porteuse de droits et en violation quasi scrupuleuse. C'est presque fini. Si là j'ai mal au cœur, cela vient donc en ce petit soir obscurément de cette terre qui déjà s'éloigne heureusement et non pas de la mer que je sens enfin m'étreignant, m'embrassant. C'est mon appel. Pardon eh ben, je, je te remercie ouais, et, je, je, et je pense que derrière on a, on a notre ami Jean-Baptiste oui. qui, qui, qui, qui est très souvent là et ça je tiens à le remercier sur tous les mouvements par rapport à la Syrie, les gens que, qui sont ah, massacrés à, à Alep. Et euh, je vais laisser la parole à Jean-Baptiste parce que. Euh, on veux déjà parler du 14 mai parce que il oui. y, y, y a une réunion oui. au mur de la paix pour sauver le mur de la paix. Moi, je l'aime pas trop parce que j'estime bon. qu'il vaudrait mieux planter un arbre de la paix parce qu'un un mur pour symboliser la paix. C'est vrai, tu as raison. Par contre, je vais, je, au, lieu de, au lieu de monopoliser le micro, je te le passe oui, et mais... laisser parler. Mais Roger, on après, appelle ça. Après, après je pense qu'il faut donner la parole oui. à, Mélenchon. à Mélenchon. Parce que là, on a été. Attends, il y a un trop truc trop que prêt. je voudrais dire. Dînes, Juste bah, avant, bah, c'est bah, de te présenter. J'ai Jean-Baptiste, vous le connaissez tous il est dans toutes les manifs ouais. c'est monsieur Pancart. Pan Pancartman, mais des fois, je suis avec Marc aussi à hein. ce moment-là, on, on, on nous appelle le gang des Pancartes dans les métros les rues tout ça c'est pour rigoler c'est pour sourire non mais c'est important parles la pancarte oui mais en même temps c'est important là, si tu veux la convergence le des seul causes qui parle de pancarte et la convergence des non, non, qui murmure alors il des pancartes. Non, non arrête des conneries et alors, <rire> alors c'est elle qui murmure qui murmure aussi non mais je veux dire que c'est la convergence des causes la convergence des luttes qui est importante parce qu il est arrête d'interrompre là parce que j'arrive pas à, à, à énumérer mes pensées à les régler comme il faut au quart de tour, comme dirait Pierre euh, Merevchowski, non, il n'a pas dit, mais il pourrait le dire. Donc voilà, donc la convergence des causes, des luttes, fait que qu'on euh, vous appelle tous, là, le 14 mai, dimanche, 14 mai, c'est bientôt, hein, dans 10 jours, au mur de la paix, il n'y a pas de mur, en fait, c'est juste des colonnes, mais bon, c'est symboliquement, ça s'appelle un mur, mais en même temps, il euh, n'y a pas de mur du tout, c'est un espace assez euh, libre, là-bas, c'est d'ailleurs plus joli que les de du Rocadéro, les murs de la paix, parce qu'il n'y a pas de béton, de pierre partout. C'est moins chic, si tu veux. C'est au bout du champ de Mars. On est tous dans des murs, ça change rien. Oui, c'est vrai que tu as raison. On est tous en prison. C'est une question On est d'accord, Pierre. je te. arrête. Non, attends, je ne te lance pas là-dessus. on en pas fini. Mais en même temps, je suis d'accord pour que tu nous dises ce que tu en penses. Alors, donc, voilà, le 14 mai. Pierre, tu es invité. Le 14 mai, au mur de la paix, de 15h à 18h, on fait un grand rassemblement sur place, on ne bouge pas, hein, pour la non-violence. Voilà, donc il y aura des gens de amis de la Terre, d'Amnesty, il y aura des gens des lanceurs d'alerte, il y aura des amis syriens, qui d'ailleurs nous prêtent un micro et un hein, haut-parleur, donc chacun pourra prendre la parole de 3 minutes, euh, pas 30 minutes, parce que sinon on n'aura pas la de, pendant place. Pendant que tu parleras, je tiendrai ton, ta banderole. Non, il n'y a pas besoin, j'ai mis la Terre, t'inquiète. Ah bon il n'y a pas besoin, non, non, mais non, là, ben non, là on fait pas, là, on n'a pas bon. d'exhibition. De, et alors du coup, <rire> tu adorable, tu as un amour de les de oh, amours ici oui, si, j'adore faire l'amour moi dans la dans là, combien de chances des luttes non, que des femmes que des femmes mais j'ai bien les hommes c'est on a midi on je tiens à préciser c'est un, un point important c'est quoi une femme c'est quoi une femme une femme bah, c'est quelqu'un qui ouais. nous charme à part toutes ses manifestations nuit et jour ouais. euh, ses gestes ses silences ses paroles ses actes ses ouais. choix ses désirs ça peut être un poisson rouge et comme non pas du tout et comme elle a été absente dans tous les temps parce que l'homme a m'interroge, toi c'est parce que durant l'histoire la femme a été absente, l'homme occupant double, triple, multiple place. Ouais, donc voilà, voilà. Donc, comme elle a été absente de l'histoire, hein, c'est la, la fameuse vidéo de chante les féministes, le continent noir. Je suis d'accord avec elle, la, la femme n'a pas eu encore sa place assez dans l'histoire, et même encore en 2017, il y a beaucoup de femmes battues, violées, donc, tuées et qui n'ont pas leurs droits, qui ne sont pas à égalité, même au niveau des salaires, même en France. Donc ah oui, on voit bien ce qui se passe. Donc il y a, donc, y y a énormément à faire au niveau des droits des femmes, énormément à faire. C'est plus salaire faire, même dans les pays développés. l'égalité des salaires, c'est con. On gros. vous appelle le 14 mai, dimanche 14 mai de 15h à 18h au de la Paix, pour un grand rassemblement pour la non-violence. Et il y aura aussi donc euh, des gens d'un de, peu partout qui, qui, qui, qui se mobilisent, il y a notamment le MAN, le Mouvement International Non-Violent, avec, avec, avec François Marchand, Jean-Marie Muller. Et il y a le chanteur HK qui sera là. De, de, il n'y aura pas les saltes mais il y aura HK. Il y aura le chanteur de Imovreni, qui va être là aussi, mais chacun pourra prendre un par la parole et dire ce qu'il fait, où il en est, par rapport bon, à, oui, à ses... Mais oui On peut prendre la parole, c'est vrai Oui, Bien sûr, enfin, mais, bon. non mais non, limité, bah, très limité, Deux, trois il minutes. Il faut le dire avant, ce qu'on veut dire, non Non Mais non, il n'y a pas de censure là-bas, il n'y a pas de contrôle. Mais non, on le limite à cinq minutes maximum. On peut parler cinq minutes, Pas plus, même pas. Non oui. Donc, mais non, non, dire, les pas trop, parce qu'il y aura du monde. Tu tu dis ta gueule. Voilà. Non, non, non, correct là-bas, il n'y a pas de violence là-bas. C'est un non-violence. Voilà, donc de toute façon il y a une page Facebook, ouais, on envoie des infos sur Twitter tous les jours. Et il y a aussi euh, des communiqués de presse qui vont partir euh, bientôt à l'AFP, tout ça, dans tous les et médias. La page Facebook, c'est quoi C'est Non, Rassemblement pour la non-violence. Rassemblement pour la non-violence oui. oui, oui, oui. Donc tu peux, aller, même, hein, tu peux même aller inviter des amis, parce qu'en cliquant en haut, il y a marqué, tu cliques, invitez vos amis, ça, ça, ramène beaucoup de monde. Bien, Mais oui Tu peux même venir. Et tu choisis en tes en amis qui sont de l'île de France, ça va la peine d'inviter ceux qui sont à Montpellier, parce qu'ils ne l'auront pas. Voilà. Rassemblement pour euh, la non-violence. Pour la non-violence. Rassemblement pour la non-violence. Hein non voilà. Contre euh... Non du tout, mais je vois que tu fais de l'humour et Arrête... tu n'arrêtes pas de faire de l'humour. d'ailleurs. L'humour est une énergie renouvelable à l'infini. On en a besoin, l'humour et l'amour. C'est les deux choses fondamentales de, de, de notre vie, hein. tu es d'accord Bruno, l'humour et l'amour. Oui, hein. je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs je vais vous souhaiter pourquoi tu es d'accord, tu as mis des bretelles. Sans amour que tu es d'accord. Sans amour il n'y a pas d'humour. Non. Sans bretelles, est-ce qu'il y a de l'humour comment non non du tout non, tu, tu n'écoutes pas Marc attends tu, tu trouves l'homme caressant c'est ah, surtout hein, que tu es un est homme est ça, ça me, ça me est perturbe est alors du coup <rire> donc c'est pas Autocadéro c'est à l'autre oui, bout, c'est à l'opposé c'est tout en bas du champ de mars métro-école militaire, militaire Métro École militaire le mur de la paix c'est un, ben oui euh, hein, tu à la coïncidence Très cohérent. On essaye <rire> de déstabiliser mon pas. Mais non, c'est impossible. Euh... Allez, au suivant, comme dirait Jacques Bresnall. Au, allez, au suivant. On doit dire un truc sur Macron. Qui Moi. Ah, non, pas, tu, ah, tu peux. Me, le, le... Ah, euh, allez, non, je non, vous laisse non, la place. Je, je vais partir. Je partir parce que je voudrais retrouver la femme que j'aime. Mais attends, je ne parle pas. Attends. Je voudrais dire, je voudrais poser une condition à Macron pour voter pour lui. C'est-à-dire que. Attends. Attends. Il a dit, euh, sur France Inter avant-hier, et encore ce matin, directement dans sa voix, il a dit, euh, moi je ne veux pas trahir les gens que, avec qui j'ai fait le programme, et il y dire 20 000 personnes, donc je ne vais pas le changer. Et moi je dis, s'il est élu par 30 millions de personnes, ou 20, c'est plus que 20 000, et donc il doit s'engager d'ici, samedi soir, il reste que demain, ou alors au pire, s'il est élu, à ce que, ou avant l'éligative, ou dans l'année qui vient, le programme, il soit revisité par le processus le plus participatif possible. C'est-à-dire que les gens qui vont voter pour lui, il ne faut pas qu'ils votent par défaut, il faut qu'ils votent en pensant que leur voix va être entendue et pas les 20 000 initiaux. C'est fondamental, on ne peut pas construire une société participative sans consulter les gens. Et donc je vais écrire à son conseiller demain pour que Macron dise « oui, mon programme, je vais me tenir, mais je vais l'élargir à d'autres propositions oui, plus larges ». Mais est-ce que tu n'es quand même pas avec moi que trahir, c'est quand même une marque d'amour Parce que pour trahir, il faut avoir aimé. Donc si Macron n'applique pas son programme, en fait, c'est qu'il nous aura aimé à un moment. Il aura dit « je vais faire ça, mais il ne le fait pas ». Donc il a pris en compte ce qu'il était. Ce qu'on était. C'est ça qui est beau. Avec ton air Marine, tu je m'énerve. Ah marine Elle ne parle pas comme moi, Marine. Ah non, Alors, Marine ne parle pas du tout comme dernière, moi. Non, non, elle ne non, non, son... parle pas du tout comme moi. Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non, non, pas du tout. Bon. Mais une dernière chose sur le, pas le pas débat du du qui m'a horrifié, oui. c'est ah. quand on, on dit à Marine euh, comment on lutte contre la radicalisation, elle dit les tribunaux. Mais comment elle est ah, con pour penser que c'est la sanction des tribunaux qui empêche un mec de commettre un attentat C'est n'importe quoi. Et là, Macron, j'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur le terrorisme. Il faut prendre le truc à la base, il faut oui, traiter les achetés, des causes. C'est racheté un par un. Crac, 1000 euros les caliches Nicole. 1000 euros les caliches Nicole. 2000 euros le, le gaz Sarah, je ne sais pas quoi. Mais 3000 euros. Non, non, par là, on on a dit tout. Tu as, as tout. La conscience pour 1000 euros Ah bon Point ouais, non, mais je ne suis pas terroriste. Tu oui, es un terroriste de la parole. Oui, c'est vrai. Mais. Euh, je... Démonstration. Alors, est-ce que si on m'achète. Non, je bah, suis une exception. Parce que même si on m'achète, je continue à. C'est intéressant je suis un terroriste spécial. Parce que même si on me donne ah, des. Ah tu n'as même pas le micro. Mais ça fait, vraiment, on m'entend quand même. Même, même, même. même si on ne donne pas. Si on donne des radio là. Mais même si on me donne des sous, je pense que je continue. Parce que je suis un terroriste un peu spécial. Moi, je ne suis pas attiré par l'argent. Mais je pense que ceux qui mettent des bombes, j'en bêche. Non, c'est l'argent qu'ils veulent. Tu les achètes. Alors, tu en fait, leur donnes un poste, quoi. Je clore ma présence ici, ouais, si, ouais. ouais. je mon euh, Comme autant... Mais euh, tu le ma jeudi prochain, quand même. Jeudi prochain, c'est à peut-être Non, non, voilà. c'est ce pas à serai ailleurs. je te dirais. Mais je vrai que tu nous dises qu'on angoisse de l'heure. C'est comme ça que tu te l'angoisse. Ah bah oui, le vrai, port de l'angoisse, oui. pas ton port. S'il n'y a pas d'horaire, faut, faut qu'il y ait une heure, qu'on sache quand les gens viennent, quand ils ne viennent pas. Sinon c'était. Parce qu'après je pense qu'ils sont morts. Bon bah je pense que c'est l'heure de m'en aller. Non, non, je pense qu'ils sont Salut, morts. Salut ouais. mes mais... Bon. <rire> euh, Bruno, Serge, euh. Roger. Roger. Je pense à Nimier, je sais pas pourquoi, mais bon. Euh, merci à toi, Bruno. Bah, merci à toi. Euh... <coughs> Comment t'appelles-tu Patrice, Patrice Adam. Patrice, merci à toi. Adam. Adam. Je vais vous présenter Et maintenant le président, le docteur Roger Nimot. Mais pourquoi tu t'en tu, tu, tu vas Parce que tu t'es dit que j'avais peur de la mort. C'est pas bien ça, quand ça. même. Ah oui, tu crois que je devrais pas dire ça ouais. C'est la mort, je l'ai vécue. Ouais. J'ai mouru. Ouais, je suis mouru. Je l'ai vécue pas, la mort. Ouais, elle est derrière moi. Je de est que es... Là, que je rajeunis. C'est-à-dire que le décompte, moi, c'est Harbour. J'ai eu 55 ans, je suis mouru, j'en ai 59, en fait j'en ai 51 maintenant. Oui, mais justement, si je te dis que ce si tu ne viens plus c'est parce que tu es mort, ça devrait être très différent parce que tu l'as vécu donc c'est pas vrai. Attends, tu, euh, tu m'as perdu. Tu t'es perdu Ouais. Ah, es perdu. Euh, je crois que mon âme est partie là Ah, ton âme est partie. Ouais, elle a fait le corps. Ah. Allez, reviens petite, reviens. Ah. Tu connais ah. le ah. tu sais ah. ah. tu sais ah. ah. poème de Queneau sur l'écriture d'un poème Ah, si, viens, viens que je t'enfile, viens que je t'en pégase, comme ça, des tartines, trois paragraphes. Oh la vache, il a filé. <rire> Allez, salut. Aujourd'hui, j'ai appelé euh, notre ami euh, Eric Pététin parce que je trouvais assez... Euh, comme je refuse de regarder la télévision et, et, et, de, et de laisser les médias euh, avoir... Euh, accès, je dirais, à mon fort intérieur. Euh, J'ai pensé par rapport à tout ce dont on ne nous parle pas, c'est-à-dire euh, le fait qu'on va continuer à manger de la merde, qu'on va continuer souvent à faire des boulots de merde, mal payés. Et là, je suis tombé sur un article où il semblerait qu'il y a un accord entre l'Allemagne et la France qui va faire un blocage des salaires pour trois ans. Donc vous allez aller voter dimanche mais sachez que les salaires vont être bloqués euh, dans les trois années qui viennent euh, certainement la TVA va augmenter, donc tout est déjà décidé par le Reich de l'Union Européenne et c'est certainement pas les propositions euh, euh, absurdes euh, d'un des fronts nationaux celui, celui qu'on appelle le Front National euh, qui changera quoi que ce soit la chose étant donné que on le voit bien, quitter l'Europe, en soi, n'est pas une solution. Quitter l'Europe est plutôt le symptôme d'un problème. Et le problème, c'est que justement, on dise Europe » en lieu et place de « Union Européenne ». C'est que les gens ne savent pas que c'est ce qui s'appelait avant, anciennement « Communauté économique européenne », qui aujourd'hui s'appelle « Union Européenne », c'est avant tout quelque chose qui a été bâti par les industriels, pour les industriels. Aujourd'hui, les deux non-choix du système ont l'agrément des industriels, c'est-à-dire notamment euh, du MEDEF, c'est-à-dire du syndicat qui représente les industries du CAC 40. Euh, et pourquoi ces deux candidats ont cet accord, c'est que tout simplement, ils ont réussi progressivement à mettre en place un système où, euh, je dirais, des, des partis minoritaires euh, se partagent dans le cadre d'une élection à deux tours euh, la possibilité d'exercer de, le pouvoir. Et donc on n'est plus à proprement parler dans une démocratie, on est dans, on est dans un système on n'a jamais été en démocratie. On est dans un système... République démocratique. Où, de toute manière, organiser une élection peut se faire mathématiquement de bien des manières. Et de toute façon, de toute façon, euh, l'élection ne signifie pas la démocratie. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple. Et moi, je crois que le premier pouvoir, c'est celui qu'on est en train d'exercer ce soir. C'est le pouvoir de s'exprimer. Et c'est pour ça que... Moi, je vais appeler Eric Pédétain, je vais essayer d'appeler aussi David Cruz par rapport à cette affaire d'esclavage moderne dans la communauté Emmaüs de Pau. C'est parce que ce sont des choses très importantes qui n'ont pas fait partie du débat d'hier soir, j'en suis sûr. De même que la question du fait que les salaires allaient être bloqués pendant trois ans suite à un accord entre l'Allemagne et la France au sein de l'Union européenne n'a pas dû non plus être évoquée. Donc voilà, on est embringué dans une situation nucléaire mortifère et inextricable, et dans un système géré par les industriels. Moi j'ai envie de dire à tous, bonne chance, quels que soient les choix que vous ferez, parce qu'il va nous en falloir, parce qu'on nous mène là où on ne veut pas aller, et, euh, et certains d'entre eux vont nous mener à l'abattoir, et ils ont déjà réussi une chose extraordinaire, c'est à nous diviser c'est à nous diviser, c'est à faire en sorte que les victimes de ce système se combattent entre elles et qu'on admette comme raisonnable non pas de, de lutter et de voter pour quelque chose mais de voter contre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui les gens ne vont pas se prononcer pour quelque chose, ils vont se prononcer contre quelque chose. Et on leur dit, dit refusez le plus mauvais, refusez Non, ce n'est pas ça la démocratie. C'est tout sauf la démocratie c'est un système qui est une impasse, qui est un non-sens, qui est quelque chose d'extrêmement triste parce que ce qui se passe en Arabie Saoudite, ce qui se passe en Algérie, c'est aussi ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe partout dans le monde, c'est ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique avec Donald, bientôt on le vivra avec Emmanuel. Je dirais Emmanuel le mal prénommé, mais c'est ce qui va se passer. Voilà. Donc, euh, de mon côté, bon, je vote blanc, j'appelle à voter blanc ou à s'abstenir parce que j'estime que cette non-collaboration, euh, le fait de ne, de ne pas accepter d'avoir à faire des non-choix, c'est le dernier choix qu'il nous reste réellement. Après, effectivement, proposer des alternatives, là, c'est encore autre chose et c'est pour ça que j'aimerais qu'on appelle Éric Pététain parce que lui, il est vraiment dans l'alternative. Euh, il s'agit de cultiver. Il s'agit de, de, de, de réellement changer le monde, d'obtenir une, une autonomie, une autosuffisance alimentaire, euh, de prendre son destin en main, de, de sortir du système euh, du salariat, de, de, de l'argent, pour euh, obtenir la véritable indépendance matérielle. Et, et ça, on est très peu à, à en parler, et Eric en parle bien, parce que Eric il en parle sans jamais se proposer lui-même ni comme exemple mais il dit voilà, moi je marche sur ce chemin, voilà ce que je fais voilà, voilà ce que je propose et il n'est pas dans, dans la délégation de pouvoir, il n'est pas à rechercher des financements publics il est vraiment à essayer de créer des, une, une véritable alternative voilà et c'est ça, ce sont ces nouveaux modes de pensée, ces nouveaux modes de vie auxquels on doit s'intéresser bonjour Eric euh, tu, tu es en direct sur euh, tu es Allo Eric, c'est Roger Nimaud. Comment, ah bah, oui, tu... Roger, excuse-moi, je j'ai oublié excuse-moi, je pas et je sors des urgences. Là. Voilà, et, et, et donc tu es en direct sur Radar, et j'ai présent... ah, bon. présenté la chose, parce qu'il y a beaucoup de gens qui malheureusement euh, se passionnent euh, pour, euh, pour euh, les déchéances en spécialité. et j'expliquais que toi, tu étais dans le réel, que tu étais en train de planter un potager, que tu, que tu avais arrêté euh, des projets qui coupent des arbres et tout ça. Et donc j'aimerais que tu nous parles de, de, de tout ça du réel et de ce que peuvent faire les gens justement et de ce qu'ils doivent faire hors du cadre électoral. Euh, je, suis, je suis désolé, j'ai rien compris, j'entends je, très très mal. Tu m'entends Tu m'entends mal donc. Euh, ouais. Qu'est-ce qu que toi tu fais en ce moment contre, contre ce système Est-ce que tu m'entends Eric Très mal. Il y a, ça s'arrête, euh, c'est saccadé. Je ne comprends, comprends pas le sens de la phrase. Ah, Qu'est-ce que tu es en train de faire, toi, à la ZAD de Bagère qu est, qu est, qu est... Bon, là, on est. À l'heure actuelle, on est sur la ZAD de Bordère, hein, de bordère de, oui, sur de les bordère, chaises, au moi. nord de Tarbes. C'est une petite ZAD assez vilaine, je dois dire, par l'endroit où elle est située, parce qu'on est au milieu d'une zone industrielle et, euh, et au milieu de champs de Shandanaï. Mais bon, on descend quand même 4 hectares pour empêcher. Euh, une usine de retraitement des déchets, bâtie euh, de construite par Vinci et gérée par Veolia. Et, euh, et on est là depuis un an et demi, depuis un an et demi, donc on tient le coup. On empêche, euh, on empêche cette usine de euh, se faire ailleurs. Mais on, est on est toujours là. On a, on a beaucoup de brunes ici, donc tu, je sais que j'ai une amie qui espère vous rejoindre pour venir vous aider sur, sur le potager. Euh, oui. Toi, de ton côté, com comment est-ce que, est que tu vois l'avenir et, et comment tu imagines les alternatives ben, L'avenir est, est sombre si, euh, si on ne se remue pas. C'est-à-dire que les gens, euh, les écolos de base, les anarchistes de base euh, ne se remuent pas. Ce qu'ils font, hein, certains, on est beaucoup amusés, mais. On n'est quand même encore pas assez nombreux pour arrêter la machine économique qui est en train de dévorer la planète. Et donc ton constat est très pessimiste Ben un petit peu, oui, je dois dire.. J'y commence... crois toujours, hein, je crois toujours que que les gens vont se réveiller et qu'il va y avoir une révolution mondiale contre cet ordre capitaliste, productiviste et étatiste. Que les États sont intimement liés au processus de destruction de la planète avec la croissance et le pouvoir plus, plus. Et, et, et donc là-bas, comment est-ce que vous vous en sortez euh, sur, sur la ZAD J'entends rien, Roger. Oui, j'essaie, il y a beaucoup de bruit. Avec... Actu... Désolé. Actuellement, comment vous vous en sortez sur la ZAD ben, C'est une petite ZAD tranquille. On est une dizaine. On fait un joli potager. On a construit des belles cabanes. Mais on est un petit peu isolé quand même. On n'a pas réussi vraiment à faire un grand mouvement de solidarité autour de un peu. Mais enfin, il y a eu pas mal d'histoires sur la ZAD aussi, euh, un peu de violence par moment. donc ça refroidit euh, certaines personnes, trop d'alcool, trop de drogue aussi, mais je crois que pas non plus qu'à cause de l'alcool et de la drogue, euh, l'alcool est pas une drogue, hein, que, que ça va mal, mais euh, ça, ça n'arrange pas les affaires. Mais bon, grosso modo, ça va bien, euh, mais on est toujours là. Et... Et donc on empêche cette usine depuis un an et demi, c'est déjà pas mal. Et est-ce que, est que tu ne penses pas que vous devriez faire comme la ZLN, l'armée zapatiste de libération nationale C'est-à-dire interdire l'alcool et les drogues sur la ZAD non, j'entends, rien du tout, hein. et, et, Je, je disais une syllabe sur trois. Je suis désolé. Oui, je non, mais c'est moi qui m'excuse. Eric. Euh, Est-ce que tu ne penses pas que vous devriez interdire l'alcool et, et, et les drogues sur la ZAD pour, euh, pour, ju pour justement vous démarquer euh, de l'image que souvent on, on essaie de donner des zadistes. mentends tu Eric? Bah oui n'en parle rien, donc je ne comprends ah, rien du tout, bon, bah, désolé, il y a des problèmes techniques, c'est juste oui, la bon, transmission bah. qui n'est pas bonne. Bon, bah, je, je, on, on va couper, je, je te remercie Eric d'être yes. venu, euh, oui et je vais essayer d'appeler euh, d'appeler euh, David Cruz par rapport euh, au problème d'Emmaüs de, Po, voilà. Oui, ça fait, oui. Bah, je te remercie bon, bah, Eric, et je, et je te dis à une prochaine fois, au revoir. Merci Eric. Bah, allez, calme. non pas à Non pas saran, ciao. Donc, euh, là effectivement, bon, c'est le, le direct, on est dans un café, il y avait beaucoup de bruit, on a eu du mal à entendre ce que disait Eric, donc c'est un, un bilan assez pessimiste, euh, c'est un bilan assez pessimiste qui, qui, que, que celui d'Eric, c'est-à-dire que, il aimerait qu'il y ait beaucoup plus de gens qui se mobilisent et qui prennent conscience qu'on euh, ne va pas changer les choses par les urnes, mais uniquement en étant présents sur le terrain, en empêchant euh, des projets nuisibles et non pas des projets inutiles. Et, et, oui, peut-être, et, et, et surtout en essayant de changer, de changer les choses. Moi, j'aurais aimé essayer j'aurais aimé essayer d'appeler David Cruz. Euh, tu, tu, as, tu as son numéro parce que. Euh, je, je, vous, je voulais un petit peu que si on arrive à joindre David, euh, qui nous parle un petit peu de ses préparatifs par rapport euh, à, au boycott euh, à la fois d'une fête et d'un tournage de film euh, à Emmaüs Po, et voir où il en est, un et le nous, aussi. oui, le, un festival et un tournage, et, et, et voir nous aussi si on ne pourrait pas se rendre là-bas pour euh, venir euh, un petit peu al alerter. Euh, sur la situation donc euh, je, je n'ai pas eu de la part de David l'assurance qu'il pourrait être au téléphone ce soir donc on essaye et ça se trouve euh, s'il est là ou s'il n'est pas là donc ça sonne ça sonne je, je pense que David n'est pas là parce que je lui ai laissé un message et il ne m'a pas répondu salut non on est sur la messagerie ben on va on va lui dire que radar a essayé de le joindre Voilà. Donc voilà, ouais, c'est vrai, je... au du gars, je là, et des et moi, et des films du crime du châtiment, et du groupe sioniste narco euh, machin là, enfin tout le bordel, alors ça aurait été bien que tu parles à la radio, mais ça fait rien, tu verras une autre fois quoi. Alors moi je pense que le tournage des de, de, de, de, de, de potirons là, en fait il faudrait, <coughs> le tournage des potirons Groland là, bah il faudrait trouver une salle à côté de Pau et puis on vient quoi. On vient et puis on fait des trucs dans la salle. Voilà, c'est notre propre tournage. Voilà, ça serait bien. Et puis on demande une, une participation au frais pour payer le, le déplacement de, de l'autocar. Voilà. voilà, ça serait bien. Bah tu, tu nous appelles, hein, t'appelles moi ou... Enfin t'appelles pas Mélenchon quoi. Voilà, à demain, <rire> salut. Donc voilà. Il me bien en mots. Oui. Est bon, voilà. Non, voilà. Malheureusement, on est, on est dans, des, dans une élection euh, présidentielle, Et je vous souhaite de voter pour les, pour les prochaines. Euh, le 7 mai. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut mettre dans l'urne on... les cendres de la démocratie. C'est-à-dire voter. Mais je vais vous dire une chose. Hein Il ne faut surtout pas voter ni pour l'un ni pour l'autre. Il faut faire un vote contestataire, soit un vote blanc, soit vous griffonnez quelque chose, peu importe. Vous dites euh, des bêtises, ou vous prenez un, un, un candidat qui, qui n'est plus là, par exemple. Moi, j'ai ce candidat-là. Bon, euh, histoire de dire, je vais faire baisser le taux des, euh, des deux candidats, des deux protagonistes qui n'auront pas, pas la légitimité de représenter les Français. Donc moi, pour moi, c'est de fausses élections, euh, on nous a préparé le terrain, euh, d'un côté il y a eu le, les fachos, et les fachos, euh, donc on va, on va nous dire, eh ben, vous n'avez pas le choix maintenant, on nous a mis le, le, le, le bébé chéri euh, de Hollande, qui, euh, qui a été préparé euh, depuis des années, pour euh, gouverner l'Europe et gouverner la France avec l'ubérisation et euh, on va saigner des gencives parce qu'il va falloir prendre des uppercuts pour pouvoir décrocher un job et euh, on va pleurer des larmes avec euh, ce candidat donc ne pas voter pour euh, les deux pro protagonistes, surtout aucun des deux mais si vous voulez faire baisser le pourcentage de ces, ces, ces gens qui ne représentent pas le peuple, je vais être, je vais être correct au niveau des, au niveau des messages. Hein. Je, vais, je vais avoir un langage correct. Je ne voudrais pas dire euh, des, des saloperies, bien entendu. Mais en tous les cas, pour faire baisser le pourcentage, il y a le vote blanc ou le vote nul. Parce que mathématiquement... Si vous avez trois tas avec le, le même nombre de votants, ben, au lieu d'avoir deux gros tas, vous aurez trois petits tas. Donc euh, ça enlève de la légitimité du, pré du prochain président. Et euh, de toute façon, ça sera, ça sera Macron. On le sait, on le sait. On, a, on nous a mis Marine Le Pen pour que on, pour que justement Bruxelles soit sûr sûr mais sûr à 100% qu'il va signer. Euh, les traités européens qui va signer le TAFTA parce que même Obama il a dit d'accord, je suis pour Macron, même Obama il a dit je suis pour Macron donc ça veut dire que le TAFTA il va être signé, tout va être signé on va être vendu et à la fin du mois, qu'est-ce qui va se passer pour, pour mettre du pain sur la planche il va falloir tourner au bois de Bologne alors ceux qui veulent voter et ceux qui veulent donner carte blanche quelqu'un qui va nous obliger de se vendre au plus offrant et d'aller à la fin du mois euh, pour mettre un petit peu du pain sur la planche et ben de tourner au bois de boulogne votez pour, euh, qu oui, pour celui qui a été mis en place oui votez pour celui qui a été désigné par hollande voilà allez-y votez et sachez une, une chose c'est que si vous votez hein, Admettons, je ne souhaite pas, je souhaite pas, mais si vous votez pour Marine Le Pen, hein, eh ben, elle n'aura aucun, aucun pouvoir, je vais vous dire une chose, elle n'aura aucune majorité au niveau de l'Assemblée nationale, elle n'aura aucune majorité au niveau du Sénat, elle n'aura aucune possibilité de faire passer ses lois au niveau du Conseil constitutionnel. Tout sera retoqué par rapport euh, au droit constitutionnel qui est la le, qui est la, la constitution c'est le garant du, des citoyens. Donc on nous fait peur pour que on nous fait peur en disant comme ça oui il ne faut pas laisser la place aux fachos. Oui, d'accord, mais ça veut dire que vous allez voter à 80% pour, euh, pour Macron. Mais Macron c'est plus qu'un facho c'est encore pire que ça, parce que vous donnez plein pouvoir à un mec qui va nous faire saigner des dents. C'est des supercuts qu'on va recevoir dans les gencives. Et on va pleurer des larmes avec ça, un mec comme ça. L'ubérisation de tout le monde, c'est une folie. C'est une folie de donner plein pouvoir à des gens comme ça. Je souhaite qu'une seule chose. Je souhaite qu'une seule chose. C'est que s'il si n'est pas président... On va démontrer que toute cette simagrie de faire monter le Front National en disant qu'il faut voter pour quelqu'un de démocrate, c'est tout, tout l'inverse. Croyez-moi, croyez-moi, la, la constitution telle qu'elle est, elle est vraiment garante du droit, des droits de l'homme, des droits de l'homme et du citoyen. Et elle. Marine Le Pen n'aura aucune... Elle ne pourra passer aucune loi. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Oui, si tu votes à 80% pour Macron, oui, il pourra, il pourra passer ses lois. 49.3, c'est quand on met le gouvernement, en fin compte, en, en balotage. C'est-à-dire que j'ai un projet de loi complètement impopulaire, par exemple comme la loi travail. Je sais très bien que dans la rue, je vais avoir 80% de la fonction publique et beaucoup de gens du privé qui sont complètement contre parce qu'il s'agit d'inverser de, de, la hiérarchie des normes, donc de faire en sorte qu'un accord local prime sur un accord de branche. C'est très important, parce que dans le droit international, c'est une, une négation même du droit international. Donc, comment est-ce que je réussis ça Eh bien, je vais écrire mon projet, enfin je vais faire écrire le projet par le MEDEF, parce qu'il faut que les entreprises du CAC 40 quand même euh, rédigent bien la chose, parce que ça s'adresse aux actionnaires. Ça s'adresse aux plus riches, comment continuer à être riche et com comment continuer à appauvrir. Donc, je, le MEDEF a terminé d'écrire la loi, et moi, gouvernement, qui ai déjà offert 41 milliards d'euros sur les caisses d'allocation familiale au MEDEF, avec Monsieur Macron, eh bien, eh bien, je dis, voilà, ils peuvent sortir dans la rue, j'en ai rien à foutre, donc je fais comme Sarkozy, hein, parce que les gens, quand même, faut pas oublier que les mêmes qui nous appellent à voter Macron aujourd'hui étaient ceux qui appelaient à voter Hollande en 2012. Donc, moi j'ai de la mémoire. Ces gens-là, ces ignobles personnes disent, des abstentionnistes, des gens qui votent blanc, que nous faisons la, le lit du Front National. Mais bien, moi je vais leur dire. J'ai combattu, j'ai lutté contre le leader du Val d'Oise du Front National j'ai défendu un ami qui avait fait une caricature de lui parce que ce monsieur avait gazé un agent SNCF hein, à la bombe il l'avait gazé et ce type avait même pas été condamné à de l'invisibilité. et donc mon ami l'avait dessiné euh, en train de gazer et il disait mais oui bon euh, genre gazer un cheminot c'est un petit peu comme gazer euh, un peu n'importe qui et donc il l'avait accusé que son, que son dessin était, était, était raciste, donc, ça, ça, voilà. donc il était accusé de diffamation, alors que l'uniforme qu'il portait, c'est un uniforme de contrôleur, il n'y avait pas de croix gammée, il ne pas associé aux nazis, mais voilà, il s'agissait de faire un exemple. J'étais seul, il n'y avait personne d'Europe Écologie des Verts, il n'y avait personne du Front de Gauche, il n'y avait personne de, tout, de, de toute cette mécanique qui s'est mise en marche euh, pour... Lutter réellement contre le Front National. Et donc, ces gens-là sont d'une hypocrisie totale. Moi, je sais que dans des municipalités socialistes, la préférence nationale par rapport à l'attribution des logements est appliquée depuis des décennies. Moi, il y a un carton qui veut vraiment parler. Oui, oui. Ah, bah, bien prendre. sûr. Allons-y. Allons-y, allons-y. Voilà. D'apprendre le niveau. Le... Oui. Oui. Oui. Très bien. Et bah, très heureux de, de, de vous retrouver là. Euh la première fois que je passe derrière l'écran, comme on voit hein. Voilà, donc euh, j'ai l'impression de grandir pour une fois, euh, moi qui me sentais euh, si jeune. Heureusement, on va avoir pendant euh, cinq ans euh, Emmanuel Macron qui va nous enseigner euh, comment bien vivre, comment bien travailler, comment bien obéir. Donc euh, j'espère que j'aurai l'occasion de témoigner à nouveau euh, de, de, de cette progression dans, dans, dans la, la bonne éducation, la bonne obéissance, la bonne économie. Euh, voilà, Caroline, alors moi, euh, je dois le dire tout de suite que je ne voterai ni Le Pen euh, ni Macron. Voilà, je voterai, je voterai blanc vraiment. Et avec des gens nus debout, on a décidé d'arrêter que Nu debout soit apolitique, apartisan, et de créer un appel pour une gauche debout. Pour que tout le monde euh, soit vraiment euh, toute la gauche pardon euh, soit vraiment unie avec les insoumis de le l'NPA et d'autres collectifs pour qu'on arrête d'être divisés et qu'on se prépare pour les législatives là pour que la droite ne passe pas voilà la droite ne doit pas passer aux législatives il faut unir cette gauche donc on a créé un appel pour une gauche debout vous pouvez retrouver même notre page Facebook et on essaye de s'organiser là avec plusieurs personnes de nuit debout et d'autres personnes. On a défilé au 1er mai, c'était vraiment très intéressant. Euh, il y a plusieurs personnes euh, qui nous ont pris en vidéo, tout ça, voilà. Et on s'unit aussi avec les insoumis qui nous, ont, qui nous ont parlé à notre première assemblée ce week-end, voilà, qui ont diffusé sur leur page web. Mais il faut savoir que les insoumis sont assez divisés dans leur mouvement. Il faut, il faut vraiment euh, qu'ils se qu soutiennent ensemble et les Insoumis aussi euh, ne collaborent pas avec le PCF, il faut le savoir, il faut essayer d'unir tous ces mouvements. Euh, le PCF nous a aussi écrit pour savoir s'ils étaient les bienvenus. Bien sûr, tous les mouvements le de la gauche sont le les bienvenus. Hein le PCF nous a demandé euh, franchement de savoir s'ils étaient les bienvenus pour un appel pour une gauche debout. Et le PCF n'est pas uni avec les insoumis. Il faut essayer de, que tout le monde soit uni, toute cette gauche soit unie et non pas divisée. Comme il y a eu dans les debout, les différentes commissions, les différentes personnes... On n'est pas, pas ensemble, en fait. Tous les mouvements, même la belle démocratie, ma voix, Attaque, le courant mondialiste, on est tous divisés, donc on n'arrivera pas à faire quelque chose, en fait. Il faut être ensemble pour réussir à être plus fort. Et je voulais parler aussi de ce qui se passe ce soir à place de la République. On n'est pas place de la République parce que c'est un rassemblement pro-Macron. Rassemblement pro-Macron, appelé par SOS Racisme, qui est venu nous voir et qui a bien dit oui, c'est un rassemblement pro-Macron, avec lunettes avec les jeunes juifs et tout ça. Non, on ne veut pas être avec eux. Voilà, donc il faut se mobiliser un peu pour les législatives et la, et la suite sur ce qui se passe. Voilà Pas que sur les élections. Il y a aussi ce qui se passe passer aussi à la ZAD à Gonesse, là, Europa City, le 21 mai. Il y aura des gens le 21 mai pour soutenir, pour dire qu'on ne veut pas de ce projet à côté de, de Disney. Voilà, il y aura un gros truc. Euh, pour dire qu'on ne veut pas d'un centre commercial, d'un centre commercial comme au Dakar et tout ça, avec des fausses pistes de ski, pour faire consommer tout le monde. Alors qu'ils n'ont pas besoin de consommer, on veut garder ces terres agricoles comme à la date de Notre-Dame-des-Landes, où il faut aller le 8 et 9 juillet, il y aura un super week-end. Il euh, faut, faut aussi se mobiliser là-dessus. Il faut savoir que Nuit Debout n'est pas fini, il y a des gens qui se réunissent encore, les commissions féministes, écologie Debout aussi, à côté de la Seine. Ils ont fait euh, des beaux écolieux, euh, il y a plein de choses de, qui continuent. Donc, à, à part les élections, il y a plein de choses aussi qui continuent en dehors des élections, qui continuent aussi euh, dans d'autres dans villes. Il faut savoir qu'à Strasbourg, euh, il euh, y a eu 15 000 radiés des élections. Euh, moi, avant d'aller voter, euh, je savais déjà que c'était Emmanuel Macron et Le Pen avant 11 h du matin. Il y a plein de choses qui se passent. Il y a des gens qui font toutes les manifs, qui, se... qui font plein de choses euh, qu'on ne sait pas, qui ne viennent pas sur cette place. Et tout le monde euh, fait des choses importantes, je pense. Bravo. Comment elle s'appelle, votre page Alors, notre page, s'appelle « Appel pour une gauche debout ». Merci appel pour une gauche debout. Alors, il euh, y en a qui sont en marche. Mais nous, on veut faire une contre marche et euh, ça sera la gauche debout. Donc moi, je, je voudrais parler plus un petit peu de notre constitution, parce que notre constitution nous permet quand même de, de pouvoir créer un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, bon maintenant, euh, la présidentielle, on est sûr qu'on on va avoir un représentant des lobbies euh, qui sera Emmanuel Macron. Et pour, pour, pour éviter que cette personne-là ait tous les pouvoirs, il faut voter pour un contre-pouvoir. Et le contre-pouvoir, c'est aux législatives. Et la, les législatives, il faut absolument que Emmanuel Macron soit minoritaire. Et je vais vous expliquer une chose, qui est très très très très importante au niveau de la Constitution. Si.. Euh, Macron avec euh, les LR et les socialistes, ils votent les lois. Et s'ils arrivent à avoir des groupes et qui soient majoritaires, ils auront la possibilité aux législatives. Aux législatives, il faut faire un contre-pouvoir. Il faut absolument que Nuit debout s'unisse avec toutes les, les représentants toutes les citoyens, de toutes les instances, toutes les instances nationales qui fassent en sorte de pouvoir monter des groupes au niveau de, et des représentants au niveau des législatives pour pouvoir faire un contre-pouvoir. Parce que le contre-pouvoir, c'est quoi C'est d'empêcher d'avoir une majorité aux législatives, parce que ceux qui auront la majorité aux législatives auront les grands électeurs. Et les grands électeurs vont voter le Sénat. Et le Sénat... Le Sénat, c'est le contre-pouvoir à Macron. Parce que si Macron il a, il a plein pouvoir, il a les législatives, il a le Sénat, toutes les lois des, des lobbies au niveau, de, au niveau de, de Bruxelles passeront. Toutes les lois, le TAFTA, le CETA, tout, tout passera. Il faut savoir qu'il a eu la bénédiction d'Obama. Obama a dit... Bravo pour Macron Ça veut dire que toute la viande aux hormones, la viande, à, les poulets à l'eau de javel, les, euh, les OGM, on va se les taper, mais tous les uns derrière les autres, nos gosses, ils vont être bourrés de, de, de, de, de pesticides, de fongicides, de, de, de, de perturbateurs endocriniens. Mais c'est une folie, laissez passer ça, c'est une folie. On va être obligé de lutter pendant des années, et faire des manifestations pendant des années. Mobilisez-vous pour ne plus faire passer ça. C'est une folie. Je vous garantis que s'ils si le, si le, ont une majorité aux législatives, ils auront une majorité au Sénat. Et on est mort, on est mort. C'est ça, on va, on va saigner des gencives, on va pleurer des larmes de sang. C'est une folie. Alors, surtout, unissons-nous pour faire un, un contre-pouvoir aux législatives. Si on n'est pas dans, dans le si meilleur contre le pays. Non, mais il y a un truc pour les législatives. Alors, vas-y. Alors, il y a, je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a un truc pour les législatives euh, qui fait participer les citoyens. C'est les grands électeurs. Hein. C'est le collectif euh, Ma Voix, en fait. Euh, ce 6 mai, il y a des gens qui vont être élus, des citoyens de France, qui se présentent. Ils sont 500 à se présenter, là, ils vont être élus... Non, c'est euh, les grands électeurs. Euh, ils, vont être, ils vont être élus euh, ce week-end, là, à partir à -Sol, il y en a 225. Ils vont se présenter dans plusieurs, plusieurs circonscriptions de France. Et ils vont représenter, en fait, les citoyens. Vous, citoyens, vous pourrez voter en ligne euh, sur une plateforme, les lois, et ces gens-là qui, qui vont vous représenter à l'Assemblée nationale seront juste là pour porter votre voix en fait et dire ce qu'ils pensent des lois par rapport à ce que vous avez voté, ce que vous avez dit sur la plateforme en ligne. Il existe, il existe ça, c'est le collectif Ma Voix. Il faut s'intéresser à tout ce que font aussi les citoyens en France, je pense aussi parce que c'est bien les grands électeurs mais il faut penser à ce que font les citoyens et comment ils peuvent s'impliquer. Et puis pour revenir sur autre chose, sur Nuit Debout, Nuit Debout a mis en place aussi une assemblée des luttes, une assemblée des luttes qui s'apprête à être nomade, à aller dans plusieurs Nuit Debout, comme par exemple Place des Fêtes, comme on a fait le week-end dernier, euh, aller Place Pinel aussi. Et, et en fait, le problème de Nuit Debout, Place de la République, c'est des gens différents en fait. C'est des gens qui ne viennent pas que de Place de la République. Et quand on va dans les petits quartiers, ils s'occupent vraiment des quartiers, de ce qui se passe dans les quartiers. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire aussi, s'occuper des quartiers, et pas oublier qu'après les élections présidentielles, il y aura d'autres rassemblements. Le 7 mai, il y a un super rassemblement à la Villette. Et il y a aussi un truc le 8 mai. Le 8 mai, il y a un gros truc qui se prépare avec le Front Social. C'est ceux qui ont fait le premier tour social. Et il y a plein de choses qui sont en train de se préparer. Bon, je vais reprendre quand même quelque chose qui est très important, parce qu'il ne faut pas faire de confusion. Les grands électeurs, ce n'est pas nous qui votons pour les grands électeurs. Les grands électeurs, ce sont... Euh, au niveau des groupes parlementaires aux législatives qui vont être formés et nous on peut voter que pour eux et eux vont voter pour le Sénat donc les élus du Sénat c'est pas nous en tant que citoyens qui, euh, qui votons directement pour le Sénat c'est euh, les, les listes euh, les grands électeurs au niveau des municipales et au niveau des législatives qui vont être eux qui vont euh, avoir des grands électeurs, et c'est ces grands électeurs-là qui vont euh, voter pour les sénateurs. Et c'est au mi-septembre, je ne sais plus exactement, le 12 si ou le, le 12 ou ouais, le 18, 18 euh, septembre, je ne sais plus exactement. Et euh, donc c'est là où il faut, être, euh, il faut être vigilant. Je vous garantis d'une seule chose, il faut former... Il faut créer des groupes aux législatives, il faut avoir nos propres troupes pour pouvoir se présenter aux législatives et être élus. Si on n'est pas élu au niveau des législatives et qu'on laisse le pouvoir en place, Macron, les socialistes et les républicains, on est, on est foutu. Toutes les lois vont passer les unes derrière les autres. Est-ce que tu veux intégrer les, les sections d'affaires bah, Macron, comme tu disais, oui, c'est la finance, c'est tout privatisé, c'est les accords avec l'Amérique, comme tu le disais, le TAFTA, euh, voilà, le poulet aux hormones et les accords avec le, le CETA et Marine et, ma, et les accords avec le CETA, c'est avec. Euh, c'est avec le Canada et Marine Le Pen, oui, qui est raciste. Moi, je dis qu'il faut le vote blanc. Il y a des gens, des, les Insoumis et plein d'autres collectifs euh, qui ont fait des pétitions, là, qui sont parues dimanche soir dans la nuit, pétitions, qui ont fait aussi euh, des communiqués de presse pour dire qu'il faut voter blanc en masse. Je sais que ça ne plaît pas à certains parce que ça favorise Macron ou Le Pen, bien sûr, OK, mais... Il faut voter pour ce qu'on veut, on ne va pas faire un vote utile. Tout le monde dit qu'il ne faut pas faire un vote utile, même Poutou le dit, qu'il ne faut pas faire un vote utile. Il faut voter avec sa conviction, je pense qu'il faut voter avec sa conviction. Voilà. Il de Juste deux secondes pour qu'il y ait un discours quand même autre. Euh, dans le sens où, moi, rien à taper des des, des élections euh, que tout le monde attend. De, attend après. Rien à taper de celles qui se passent là. Euh, moi, je suis pour l'abstention. Je, euh, je suis pour le boycott de l'abstention depuis bien le début. Mais par contre, j'étais dans la rue depuis bien le début. Je n'y ai pas vu les Mélenchonistes, les CGTistes et compagnie, euh, notamment les manifs contre Le Pen, etc. Euh, là, il y a les étudiants. Demain, ils bloquent leur lycée. À 11h, il y a une manif à Bastille. Bon, il y a un truc à la Villette euh, familiale, etc. Mais sinon, le soir, Menil-Montant, Belleville, voilà, on occupe notre quartier, on s'en occupe. Voilà, on va aller là, euh, venez là, euh, venez protester là, euh, parce que c'est fini les places traditionnelles, républiques, etc. Ils nous ont donné des lieux pour jouer. Des facultés aussi, euh, voilà, oui, ça. oui, mais là c'est demain, demain, ça y est, il y a, y a blocus de ça, voilà. Et euh, moi je dis, n'ayez pas peur de boycotter, mais le boycott actif. Vous descendez dans la rue. Il faudrait que dimanche, tout, dans, euh, tout le monde soit dans la rue, qu'au moment des résultats, franchement, il faudrait une déferlante dans les rues. Voilà. Ouais, plutôt que d'aller voter vaut mieux ne pas voter pour, des pour les deux protagonistes parce que ces deux protagonistes si on leur donne la légitimité en votant et euh, le vote utile c'est vraiment une arnaque euh, la plus totale vaut mieux, euh, bon, vaut mieux mettre le minimum de voix pour eux qui, qui nous représentent pas Pour laisser parler labros. désolé. Labros, labros. alors c'est quand même l'amour non mais moi, je, je représente, moi tout seul, mais aussi je suis euh, co-créateur de la galerie d'art Debout. Euh, je vous signale que Nuit Debout a son troisième épisode. Le premier épisode s'est terminé en juillet 2016. Le deuxième, avec l'apparition de Apug GD, appelle pour une gauche debout. Moi, je vous demande de voter Macron comme moi. D'autre part, j'en ai marre. Euh, Caroline et, et toi comment tu t'appelles Tu m'écoutes pas, pas je, Tu m'écoutes pas quand Des je pose et donc moi je suis je suis contre les contre-pouvoirs je, je crois je crois qu'il faut commencer à penser au pouvoir et pas au contre-pouvoir Vous avez dit vous train de retard Il et faut sinon, prendre le pas... pouvoir hein, Faut pas prendre un contre-pouvoir ça, ça, ça sert à rien J'ai pas, pas, pas, pas fini J'ai pas fini alors aussi, le joueur bah m'interrompt. je ne sais plus quoi dire. Alors non, alors d'autre part, je pense que euh, chercher à s'unir ne sert à rien. Il faut travailler chacun, puisqu'il y, y a mille associations, ça sera beaucoup plus efficace que d'essayer d'unir un, mille associations qui se battent pour en faire une. Euh, parce que ce parce n'est que pas dans la stratégie d'aujourd'hui. La stratégie d'aujourd'hui, c'est aussi des stratégies locales. Et les stratégies locales ne peuvent pas se faire sur les gros machins. Ça se fait avec les petits machins. C'est tout. Je vais rajouter un truc effectivement il y a un truc euh, le mot à la mode c'est convergence mais convergence sur quoi euh, euh, convergence du coup le, le socle est jamais solide, ça s'effrite tout le temps ça tient pas, euh, preuve en est de nuit debout euh, voilà quoi il euh, n'y a pas eu de socle, ils ne se sont pas décidés à être dès, dès le départ anticapitaliste et du coup voilà moi je dis, déjà on a un socle, je, on est anticapitaliste on est humaniste, non raciste, on veut de l'autogestion etc, on se fait un socle, l'autre il a une variante etc, mais voilà on va pas commencer à dire on est ouvert à tout le monde comme il y a eu des discussions à Nuit Debout où ça allait même très loin l'ouverture euh, tu fais déjà ton socle là tu es solide, vaut mieux 10 personnes très solides, très solidaires très confiantes l'une en l'autre que 50, qui, où ça part dans tous les sens, où elles se, elles se Débattre pendant des heures. Voilà. Donc, effectivement, le socle et ensuite nous rejoignent à partir du moment où on fait des actions, etc. On prouve que l'on a la conviction, on prouve aussi qu'on peut être efficace. Voilà. Donc je suis d'accord. Non, tu n'es pas d'accord avec moi parce que je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis là. C'est le contraire de ce que j'ai dit. Euh, y a, il n'est pas question de socle il est question de mille lieux qui ne sont pas un socle. Le, ce qui compte, c'est la relation entre lieux qui sont mille. Ça c'est le brigogine. Il faut suivre les conférences de M. Didier Baudin à Éducrop de Nuit Debout. dont tu dis que ça s'est écroulé depuis le mois de juillet. Nuit Debout n'a jamais été aussi fort que maintenant. Alors que la faux, là, excuse-moi. Moi je pense que. Non, ce que je dis, c'est qu'il qu y ait mille lieux et mille, mille actions et mille assos dans tous les coins, c'est déjà ce qui se passe. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a de nouveau. Euh, nuit debout, je n'ai pas trop entendu parler. <rire> non mais il faut vraiment moi je pense qu'il faut converger sur certains points les associations ou les collectifs qui ont les mêmes points doivent se rallier ensemble d'autres qui ont d'autres points doivent se rallier ensemble pour essayer d'être plus forts, pour essayer d'être plus forts ensemble voilà et demain il faut savoir qu'il y a une euh, pour revenir s'organiser demain il y a une AG demain soir pour préparer un peu ce qui va, passer, ce qui va se passer le 7 mai euh, à la villette et je pense aussi qu'il faut informer un peu les lycéens sur ce qui se passe au niveau politique parce qu'ils ne savent pas tout ce qui se passe au niveau politique. Ils font des blocus, ok, parce qu'il y en a certains qui ont des idées politiques, mais d'autres n'ont pas d'idées politiques. Et il faut faire attention à ce qui s'est passé avec le dernier blocus lycéen à Louis Le Grand, il y avait les gens de l'Action Française. Donc il faut un peu se méfier, il faut faire attention de ce qui se passe, ceux qui veulent récupérer, ceux qui veulent empêcher les blocus, ceux qui veulent empêcher les manifestations. Et j'avais un autre point de vue à dire aussi, c'est que dans la manif du 1er mai, nous, appel pour une gauche debout, on était derrière. Et les gens ont bien dit que derrière, c'était une autre manifestation. C'était pas la manifestation euh, du travail. C'était une manif anti-Le Pen. Manif vraiment anti-Le Pen. Et c'était une manif aussi anti-Le Pen, anti-Macron. Et c'était vraiment vrai. Derrière nous, on avait le collectif, un nouveau collectif, Le Pen non, qui appelait à voter Macron, qui avait de la musique à gogo et tout ça. C'était vraiment différent. Si on avait été devant... Si on avait été devant, ça aurait été différent. Ceux qui étaient devant qui m'ont témoigné, il y avait ceux qui étaient avec les Insoumis, et il y avait ceux qui étaient devant le cortège de tête qui était bloqué. Bah nous, on, avait, on était dans, vraiment dans une autre manif et c'était dommage. On voulait aller avec le DAL, on s'est retrouvé derrière, et c'était différent. Derrière nous, derrière cette manif anti Le Pen, il y avait tous les collectifs d'autres pays qui protestaient pour leur cause dans leur pays. Et on était vraiment dans une autre manif, on n'était pas dans la manif pour le travail. Après, quand on est arrivé à Bastille, bah, tout était fini. Quand on est arrivé à Bastille, bah, les gens, les cortèges de tête étaient déjà arrivés à Nation, on les a rattrapés en vitesse, et eux nous ont raconté que c'était horrible ce qui s'est passé à Bastille. Ils n'ont pas pu aller à Nation, on a réussi à aller à Nation, voilà. Et en, et en dernier, il y a RFI qui nous a interviewés parce qu'ils nous ont vus avec du matériel, tout ça, voilà. Et, et c'est ça qui s'est passé, mais c'est vrai qu'il y avait deux manifestations en une manifestation. De toute façon, euh, moi je n'arrêterai pas de répéter que pour l'instant c'est eux qui ont le pouvoir, c'est eux qui fixent les règles, euh, ils te demandent à voter le, le vote utile, les gens ils ont peur, on leur fait peur de, que le Front National ceci ou cela, et ça c'est une, une façon d'être légitime en disant comme ça, ah bah, tout le monde a voté pour euh, le vote utile, donc maintenant bah, vous allez, euh, la carotte vous allez vous l'enfoncer bien profond et euh, vous serez tous d'accord euh, de voter utile. Moi j'aimerais terminer par euh, ma présence au défilé du 1er mai. Ça va faire euh, deux ans. Ils ont réussi à faire pire qu'en 2016, en 2017. J'ai une amie, Emmanuel Bramban, que je considère comme une amie, qui s'est pris un, un flashball dans la cuisse. Donc elle est blessée, elle en a pour euh, pas mal de temps à essayer de se remettre. Euh, elle, a fait, elle, elle a été voir un médecin, il est important que toutes les personnes qui ont été blessées sur le défilé du 1er mai avec leurs certificats médicaux portent plainte. Parce que moi je commence à en avoir marre de voir les pauvres policiers qui ont subi de la violence, moi je dis j'ai vu autour de moi, je suis non violent, j'étais dans le défilé, j'ai un truc qui m'est passé à quelques centimètres du pif et ça venait du côté de la police il euh, y a eu des tirs de flashball horizontaux, il y a eu des choses qui sont complètement inacceptables. De la même manière, je condamne les jets de Cocktail Molotov, mais je les comprends. Alors que de l'autre côté, la police qui est là pour faire respecter la loi, elle, elle, a, elle a fait des choses qui, pourquoi, okay, le nous ont mis en danger les manifestants et ont mis en danger les policiers. Donc, il faut descendre d'un cran. Moi, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, ces deux ignobles candidats, que ce soit Macron ou Marine, ils nous promettent quoi Ils nous promettent de gouverner avec le 49-3. Donc, ils nous promettent des manifestations réprimées et pourquoi pas, un jour, l'ordre de tirer sur la foule. Moi, je dis, c aux, pol je dis aux policiers, écoutez-moi bien. Le jour où on vous donne cet ordre, vous devez vous mettre du côté des manifestants. Vous devez poser vos casques, vous devez poser vos armes, vous devez poser vos boucliers et vous devez aller vers les manifestants. Et là, là il faudra une convergence ce jour-là. Parce qu'ils vous mettent en danger, ils nous mettent en danger, et moi je veux oui, réellement, coup, réellement, parce que j'estime je, que, que la paix civile c'est quelque chose d'extrêmement important. On vit dans un pays où on a la paix civile et on ne comprend pas le bonheur que nous avons. Et aujourd'hui, les irresponsables politiques divisent les Français et nous amènent vers la guerre civile. Alors moi j'ai un autre message à faire passer, c'est après la manif, on s'est retrouvé sur la place et il y avait des gens de la compagnie Clovis, des Anonymous qui étaient là et on s'est retrouvés, on a parlé un peu de ce qu'on avait vécu dans la manif et ceux qui n'étaient pas à la manif, qui nous ont raconté ce qu'ils ont vécu à Toulouse avec Jour Debout et après on a décidé de faire un petit feu parce que pour se dire bah ouais c'était marrant les petits feux au début Nuit Debout et tout ça et au bout de 15 minutes les flics sont arrivés sont arrivés, ils nous ont tout chassés, vraiment. Euh, on fait venir pour un petit feu de camp euh, les pompiers, et on gazait à tir la l'arigo, on gazait à tir la l'arigo euh, tout le monde. Je trouve ça vraiment inadmissible, je dois le dire. Je trouve ça inadmissible. Ils ont tiré même sur des, sur des gens qui n'avaient rien à voir avec nous, des personnes, des personnes âgées, des personnes âgées, avec du gaz moutin, des petites gazeuses à main, là, moi, moi aussi. Ça m'a piqué, tout ça. Et c'est vraiment, je dois le dire, c'est vraiment dégueulasse de faire ça, alors qu'on qu on était juste là en train de faire un... un petit feu tranquillement en train de discuter, on, on dérangeait personne et là ils sont là à nous surveiller. Il faut le savoir que maintenant, dans le 11e, dans le 12e, dans le 4e, dans le 3e, ils ont le droit de vous contrôler de 8h à 20h là, euh, ça a circulé euh, avec l'état d'urgence et encore plus sévèrement, vous fouillez vos sacs, euh, contrôle d'identité, contrôle... Euh, tout ça, euh, voilà, vous fouillez vraiment euh, mon copain là qui est derrière il faut savoir que quand ils ouvrent votre sac et que vous avez des tracts, ils vous les déchirent ils vous les coupent devant vos yeux hein. vous n'avez pas le droit d'avoir des tracts dans votre sac si vous avez des tracts, vous êtes assimilé à des militants à des choses comme ça et donc c'est interdit d'avoir des, des tracts dans votre sac vous êtes arrêté dans le métro avec des tracts c'est vraiment lamentable de dire on a juste des tracts on se fait arrêter par la police juste pour des tracts donc il faut se dire que vraiment la police là fait, fait n'importe quoi euh, même si je suis divisée sur les policiers, j'ai fait une manif de flic il faut le dire, j'ai fait une manif de flic, un flic est devenu policier parce qu'il faisait taper en manif et qu'il en avait marre et les flics ne se sentent même pas citoyens, rendez-vous compte de ça les flics ne se sentent pas citoyens si un flic s'est fait brûler en manifestation ok c'est à cause des, peut-être des cocktails Molotov, mais il ne faut pas le plaindre non plus, il faut se rendre compte de ce qui se passe voilà, un petit peu et discuter de tout ça je vous invite tous les mardis à 19h à la du du travail pour les âgés euh, anti-répression. Là, ils discutent de tout ce qui s'est passé. Il y a un rapport des stricts médic qui circule, un gros tableau de, tous, de toutes les personnes qui ont été euh, victimes de cette manifestation du 1er mai, qui n'est pas encore finalisée. Il y en a d'autres qui ont encore... Euh, des choses à dire là-dessus. Il faut savoir aussi ce qui s'est passé le dimanche. Tain. Des élections présidentielles, ceux qui sont allés faire les manifs sauvages à méni de Montant, qui ont été gazés, tout ça. On n'est pas au courant de tout ça, franchement. Et dimanche, là, ça va aussi avoir lieu, là, ce dimanche. Et le 8 mai aussi, avec le Front Social, le troisième tour, il sera vraiment dans la rue. voilà. Et ce n'est qu'un début parce qu'en en fin de compte, ce n'est pas un combat, c'est une lutte. Et il faut que les gens comprennent, il faut que les gens comprennent vraiment que lutter contre les fronts nationaux, parce que moi je parle des fronts nationaux, c'est-à-dire le Front National, bien puant, bien raciste, mais aussi ces fronts de gauche qui véhiculent des idées nauséabondes et puantes, eh bien, on doit lutter contre tous ces fronts de manière non violente, de manière unie, mais la non-violence ne consiste pas à tendre la joue. La non-violence consiste à être là, à ne pas avoir peur de la violence et à dénoncer la violence, toutes les violences. Et là, actuellement, la majorité des violences, c'est la police et ce sont des manifestants et des gens qui utilisent simplement leur liberté d'expression qui le subissent. Et on termine notre 15e émission Radar du 4 mai. On vous donne rendez-vous après euh, le résultat nauséabond de dimanche prochain. Mais on sera là. Et pour nous, c'est un début. Ce n'est pas une fin. Pour eux, c'est une fin. Pour nous, c'est un début. Et la lutte commence réellement. Au revoir à tous et à jeudi prochain. Merci.